Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les impayés dans le cadre d'une location longue durée, comment gérer les impayés, mais surtout, comment gérer l'expulsion d'un locataire. Je vais tout simplement m'appuyer sur mon expérience, puisque j'ai vécu une expérience très fâcheuse, puisque j'avais un locataire sur un appartement en location longue durée qui n'a qui pas quitté le logement et qui derrière, bien entendu, n'a pas payé le loyer. Et du coup, il a fallu enclencher eh bien certains mécanismes et une manière de faire pour que derrière je puisse obtenir l'expulsion de celui-ci. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de raconter tout simplement cette histoire, mais qu'on voit ensemble, et eh bien aussi, les différentes solutions qui s'offrent à toi sur la fin de cette vidéo, la conclusion finalement, qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ce genre d'incident Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas. T'actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux vidéos par semaine où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'investissement locatif, je te parle de sous-location professionnelle immobilière et je te parle également de conciergerie d'appartement. Deux business que tu peux lancer très facilement et qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport ou du moins un très faible apport, mais par contre avec des résultats qui sont très rapides et qui vont te permettre au bout de 30 jours de commencer à gagner de l'argent. Pour ça, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites à découvrir dans la partie description qui vont te permettre de te former à ce type d'activité et qui vont te permettre toi aussi dans ta ville de mettre à bien ce business. Aujourd'hui, moi, je vis grâce à ces deux activités qui sont, tu vas voir, relativement complémentaires, mais avec une approche totalement différente. Et j'en parle à travers ces deux formations que tu vas découvrir dans la partie description. Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler d'un un payé sur de la longue durée. Et moi, je suis tombé là-dedans un petit peu, euh, comment je pourrais te dire, pas par hasard, je ne peux pas dire ça comme ça, mais on va dire j'ai... Voilà, Je me suis retrouvé un petit peu contraint à un moment donné. Euh, moi tu le sais, je suis un expert euh, de location courte durée. Je fais ça depuis maintenant pas mal d'années, la location courte durée. Quand j'étais plus jeune, quand euh voilà lors de mes lorsque j'étais salarié notamment quand j'avais 23 ans moi ça fait plus de 20 ans que j'entreprends maintenant j'en ai 46 et bien à l'époque j'avais fait effectivement de la location classique avec des beaux classiques des beaux comment dirais-je en location en nu et derrière je louais de manière assez classique et j'avais déjà essuyé quelques difficultés par rapport à ça je te cache pas après, j'avais voilà, complètement revendu mes différents projets immobiliers et depuis maintenant euh, 7, 8 ans, je fais de la location, même plus que ça, plus de 8 ans, je fais de la location courte durée. Donc, c'est top, la location courte durée. C'est vraiment aujourd'hui ce qui rapporte le plus, à mon sens, en termes de méthode d'exploitation. Mais je vais te raconter une petite histoire, mon histoire, et on va se projeter ensemble et on va voir ensemble les conséquences, euh, mais surtout les conclusions qu'on peut en tirer de tout ça. Alors, bien entendu, cette vidéo va s'adresser surtout d'ailleurs à ceux qui font de la location longue durée, c'est-à-dire qui utilisent des beaux classiques, des beaux lois 1989 et qui font de la location en nu ou qui font de la location en meublé et sur des appartements en location bah, en meublé minimum un an et sur la location classique en nu minimum trois ans. Du coup, moi, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est dans les années 2020. Donc, euh, pendant la période où on a découvert le Covid en France, on s'est retrouvé confiné. Et la location compte durée, moi j'ai pris peur, c'est vrai, hein, je le reconnais, j'ai pris peur par rapport à mes appartements. Et je me suis dit, bah, finalement, est-ce que je vais pouvoir remplir mes appartements vu qu'on ne peut pas se déplacer Alors finalement, euh, l'histoire nous aura fait voir que finalement, on avait quand même pu remplir nos appartements. Alors certes, pas du tout avec des rentabilités euh, espérées euh, intéressantes, pas du tout. On s'est retrouvé euh, à être flat pratiquement, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on se mettait au prix euh, le plus bas pour arriver à remplir nos appartements. Et on y arrivait, hein. j'y suis arrivé plein D'autres ils sont arrivés, pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, euh, bah moi, je me suis. Euh, J'ai eu à un moment donné un, une locataire qui, euh, du coup, a réservé mon appartement pendant un mois et qui, d'un seul coup, pendant cette période où on a été confiné, me demande à bah, reprolonger, bien évidemment, puisqu'on pouvait pas bouger. Elle reprolonge, pas de souci les règlements sont faits, pas de problème. Et au bout du de la, de la deuxième le deuxième mois ou en cours de mois, elle me dit « voilà, euh, moi, j'aimerais, euh, je souhaiterais convertir et je souhaiterais tout simplement passer sur un bail classique et passer sur une location en emmeublée à l'année ». Moi, je te cache pas que pendant cette période-là, c'est vrai que euh, j'étais un petit peu inquiet, euh, une période un petit peu stressante et je pense qu'on l'a tous vécu de cette manière-là. Et là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas finalement une opportunité pour moi de tout simplement bah, proposer ce logement en location eh bien, longue durée, comme elle me le suggérait En plus, elle avait déjà fait deux mois à travers Airbnb, c'était même très bien passé. Le feeling passait bien. Euh, et du coup, je me suis dit, est-ce que, est voilà, est que je ne devrais pas aller vers ça et au moins sécuriser cet appartement Donc, on a signer très rapidement un bail meublé loi 1989 pour qu'elle puisse rentrer dans ce logement et qu'elle puisse y rester en plus ça me garantissait qu'elle avait un travail que euh, donc j'ai fait des erreurs hein, qu'on soit très clair j'ai fait des erreurs on va revenir à la fin. Euh j'ai pas suffisamment vérifié, j'étais dans confiance mais j'étais aussi dans un climat un petit peu inquiétant, un petit peu stressant où je me disais bah est-ce que euh, ça serait pas mieux que je sécurise cet appartement et que voilà au moins je m'en sors déjà un, ou celui-ci je sais que j'ai converti j'ai quelqu'un dedans pendant un an, je suis tranquille parce qu'on n'avait aucune visibilité sur la durée de ces confinements. Euh, donc, j'ai réfléchi un petit peu comme ça, un petit peu trop vite. J'ai pas pris suffisamment de garanties. Euh, je me suis pas assuré des revenus qu'elle touchait chaque mois, comme on devrait faire normalement quand on est propriétaire. Bien évidemment, j'ai fait toutes ces erreurs, hein, euh, qu'on soit très clair. Je me suis pas suffisamment euh, inquiété, je me suis pas suffisamment protégé en nom des garanties. Chose qu'on doit faire, bien évidemment. Quand on fait de la location sur meublé, en, sur un débat en, en bail, loi 1989. Donc, ça, j'en suis vraiment convaincu. Et c'est d'ailleurs, j'assume ma part de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Tout s'est plutôt bien passé jusqu'en fin 2020, où là, déjà, les loyers, elle, elle est payait en plusieurs fois. Et on sentait que c'était difficile, dont une fois où elle me dit qu'en euh, euh, bah en fait, elle ne pourra pas payer, mais qu'elle fera le mois suivant. Donc ça, ça a commencé au mois de novembre, décembre, janvier, février. Et là, plus ça allait, plus c'était très compliqué. Euh, pourtant, on avait de très bonnes relations, des bons échanges par SMS, par téléphone, par email même parfois. Des bons échanges, tout se passait plutôt bien. Et euh, bah moi, je me rendais compte du retard que les loyers... Euh, et puis au bout d'un moment, en fait, à partir du mois de février ou mars, je crois, les loyers tombaient plus. Et là, elle me dit « bah Oui, je suis en attente euh, d'un logement euh, parce que effectivement, je peux plus payer ton loyer. » Et là, en fait, la, la relation commençait un petit peu à se dégrader. Puis, ça commençait à me dire « Oui, mais c'est vrai aussi que ton loyer est plutôt cher, etc. » Je dis « Oui, mais écoute, moi, mon appartement, il est meublé, tu as l'électricité qui est payée, tu as l'eau, tu l'Internet, tu absolument tout, tu n'as rien d'autre à rajouter. » Donc, non, non, le, le loyer est très très cohérent. Hein. Euh, je vois difficilement comment j'aurais pu faire mieux parce qu'on parlait d'un loyer à 650 euros avec une chambre, sachant que, voilà, ça englobait absolument tout. Donc à mon sens, je n'étais pas du tout... Enfin euh, euh, voilà, puis de toute façon, elle avait accepté. Hein, elle avait signé son bail. Donc je ne sais pas pourquoi, euh, d'un seul coup, on reparle de tout ça. Mais je sentais quand même le courant, euh, le vent tourner. Et on arrivait à la fin de la première année du bail. Et donc moi, que ça en tête, je me suis dit, de toute façon, fin avril, le bail expire. Et donc c'est terminé. Et, et euh, du coup, bah, moi, j'ai au moins pour récupérer mon logement. Et après, je verrai comment euh, récupérer les loyers impayés. Donc c'est vrai que je ne me suis pas trop stressé par rapport à ça. Je me suis dit bon, euh, bon les loyers c'est une chose, il y a du retard. Mais d'un côté, je me dis sa période arrive à sa fin, je vais récupérer le logement et on verra par la suite comment s'arranger. Ma priorité c'était de récupérer mon logement. Sauf que tu le comprends euh, aisément, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie, elle est restée dans le logement. Et là, la relation s'est complètement dégradée puisqu'elle m'a envoyé un email en me... Euh, relatant les différents textes de loi qui, euh, eh bien tout simplement, euh, bah, mettent en avant que si tu fais justice par toi-même en tant que propriétaire, si tu ne respectes pas les procédures, eh bien es, euh, assu, voilà, es, tu, tu, tu, tu risques une peine de prison, je crois, de 3 ans, euh, 30 000 euros d'amende, etc., etc. Donc là, ouf je me suis dit d'accord. Là, elle est rentrée en schéma euh, provocation et euh, il me semble qu'elle a l'air d'être bien au courant des différentes lois. Là, je me suis dit « ça va risquer d'être compliqué ». En plus de ça, elle m'annonce qu'elle a pris un avocat euh, commis d'office, euh, donc un avocat gratuit qu'elle a dû euh, bah, avoir auprès du tribunal. Et euh, elle me dit que bah oui, elle en attend d'un logement, euh, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles et qu'il faut que je lui laisse quelques mois. Alors je lui dis « moi, ce n'est pas du tout possible. Ça, le quelques mois, je ne vais pas entendre parler. Tu es déjà très en retard sur les loyers. Le bail est expiré. Euh, le quelques mois, je sens que ça va se convertir en, en plusieurs années ». Et puis vu la, la, la, la tournure des phrases, vu la manière dont elle me parlait, c'était en mode, euh, attention, par contre, euh, ne fais pas justice par, par toi-même parce que tu risques ça, ça et ça. C'était vraiment euh, très provoquant. Donc là, je me suis dit, bon, bah c'est bon, j'ai compris. Euh, là, elle n'a pas du tout prévu de me payer, elle a prévu de rester dans le logement et elle partira pas. Donc je lance une procédure. Donc je lance la fameuse procédure qui dure. Euh... Alors on va, on va y venir, hein, parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand vous lancez une procédure comme celle-ci, une procédure d'expulsion, euh, il y a déjà le contrat en lui-même, est-ce qu'il a été bien rédigé Donc vérifiez notamment s'il y a bien une clause résolutoire, c'est-à-dire est ce qu'il y a bien une clause qui prévoit que si elle est défaillante dans ses paiements ou si elle n'est pas payée sa caution, ce qui était le cas, eh bien est-ce qu'on peut mettre un terme au contrat Donc moi, cette clause-là était es bien présente. Normalement, elle doit être présente, mais vérifiez-le bien. Du coup, je pouvais donc lancer la procédure. Bien évidemment, une procédure au tribunal prend du temps, puisque déjà, il y a des délais légaux à respecter, entre la notification par voie d'huissier, la notification comme quoi je dénonce le bail, qu'elle est censée partir, enfin, tout ça, il y a des délais. Donc, généralement, c'est des périodes de deux mois à chaque fois. Donc, à chaque fois, vous reportez de deux mois entre le moment aussi où l'huissier va se présenter, est-ce que tout se fait par voie d'huissier? Bah, forcément, c'est deux mois, deux mois et demi, trois mois. Enfin, vous comprenez tout de suite, ça, on enclenche quand même par, par trimestre, finalement, les actions. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi la période hivernale, puisque pendant la période hivernale, qui démarre le 1er novembre jusqu'à fin avril, bah très clairement, vous ne pouvez pas expulser un locataire. Donc, si vous voulez euh, concrètement, bah, moi je lance ma procédure. On rentre très vite dans une période hivernale, donc on peut pas faire grand chose. En plus, elle prend un avocat, et généralement les avocats, bah, pour gagner du temps, euh, bah, tout simplement, disent au, voilà, au juge, bah, voilà, euh, monsieur le juge, bah, tout simplement, euh, j'ai besoin de plus de temps pour inscrire le dossier, j'ai besoin de plus de temps pour récupérer les différentes pièces, pour les analyser, etc. Je demande un report. Et donc, bien évidemment, vous le savez, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, la justice française. C'est que bah, si la partie adverse demande un report, elle aura son report. Et ça peut être de deux mois, trois mois, quatre mois, etc. Et donc là, typiquement, bah, elle, a obtenu, elle a obtenu plus de trois mois, trois mois et demi à peu près de report. Donc forcément, on reporte. Jugement au tribunal, une première fois. Euh, donc euh, je ne sais plus s'il y a eu droit à deux, un deuxième passage, mais il me semble que oui. Et on gagne. De toute façon, je ne vois pas comment on pouvait perdre. Euh, donc on gagne. Donc c'est cool. L'avocat m'appelle. Donc ça, c'était 2021. Il m'appelle. Donc on était au mois d'avril, je crois, quelque chose comme ça. Il me dit bon, bah, c'est cool. Donc il se sera déjà écoulé euh, bah, un an. Hein. Donc un an de loyer impayé, enfin, plus les retards des mois précédents. Euh, et là, il me dit bon, bah, c'est cool. Excellente nouvelle. Maintenant, bah, il faut envoyer l'huissier. Donc là, on envoie l'huissier. Et là, bah en fait, elle refuse de partir tout simplement. Et comme font la majorité des personnes qui, qui sont dans, dans, cette, dans ces procédures-là, ils ne partent pas. Ils partent pas. Donc l'huissier me dit bah, vu qu'elle ne part pas, il va falloir donc du coup maintenant eh la sommer de bien vouloir partir, donc d'appliquer euh, bah, le jugement, puisqu'on avait gagné et non appliqué euh, tout simplement le jugement. Euh, mais du coup, euh, bah, elle ne part pas. Donc pareil, il y a des délais légaux, respectés, etc. Elle ne part pas, bien évidemment. Et donc bah, là, il reste une, une dernière chose. C'est euh, tout simplement... Bah, euh, et c'est là où on va, on, va, on va y venir, justement. C'est que la justice, c'est bien. Hein, la justice va vous donner raison. Mais derrière, c'est l'application de la justice. Et c'est ça dans pas mal de choses, dans pas mal de procédures. Vous pouvez très bien gagner au tribunal. Mais est-ce est que derrière, on, pourra, on, pourra, on va pouvoir pardon, faire exécuter euh, la peine et c'est là où ça se complique, et c'est là où ça se durcit, et c'est là où il y a une vraie problématique, puisque bah pour expulser quelqu'un, il faut recourir à la force publique, donc à la police. Mais pour recourir à la force publique, c'est pas un huissier qui va pouvoir appeler la, la police en disant « bah moi c'est ok ». Non, il n'y a que la préfecture qui peut ordonner ce genre de, de choses. Et là, vous l'avez compris, bah le temps passe, et on retourne dans une deuxième période hivernale. Et c'est pour ça que les procédures durent longtemps. Et en règle générale, j'ai envie de vous dire, une procédure d'expulsion va durer entre un an et demi et deux ans. Alors, certains vont dire entre un an et deux ans. Un an, c'est vraiment, si vous avez beaucoup de chance, mais c'est au minimum un an. Mais en règle générale, c'est deux ans, parce que vous allez traverser deux périodes hivernales. Et donc forcément, bah, tout ça euh, fait perdre du temps. Très clairement. Euh, donc du coup, bah, ce qui s'est passé, moi j'ai eu beaucoup de chance, je vous le dis dans cette vidéo, puisque la préfecture... Euh, on arrivait à la limite. Donc là, euh, je vous le dis très clairement, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Euh, L'expulsion a, a eu lieu donc il y a quelques jours. La préfecture a validé euh, donc euh, bien au mois de septembre. Tout simplement l'expulsion donc j'étais très surpris parce que j'étais convaincu et l'huissier également était très convaincu que on repartait pour une période hivernale et que donc du coup bah on réenchaînait sur huit mois hein, puisque c'est six plus les deux mois euh, ou les trois mois euh, vous savez de délai de, de, de traitement euh, légaux euh, donc finalement euh, voilà 8, 8, 8 à 9 mois et euh, du coup je me suis dit bon bah façon, là ça aura, donc ça mettra deux ans ça aura mis deux ans et au final bonne nouvelle la préfecture valide et donc c'est là où je vais vous faire comprendre que finalement c'est la préfecture Qu'à la main sur tout ça, mais vraiment, euh, si la, pré la préfecture peut être très réactive, pour le coup, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais si la préfecture met du temps, et c'est ça qu'on voit généralement dans les différents dossiers ou des différents sujets d'actualité euh, dans la presse qui sont relatés, c'est que la préfecture ne prend pas de décision. Et vu qu'elle prend pas de décision, à petit moment où elle prend pas de décision, c'est réputé pour euh, bah, en gros un refus, c'est à dire qu'en gros, pour l'instant, elle ne fait rien, et même parfois, elle refuse, c'est à dire qu'elle dit bah non. Moi, je ne peux pas ordonner cette expulsion parce que euh, la personne est dans un cas bien particulier. Et, euh, du coup, ça veut dire la mettre dans la, dans la rue, très clairement. Elle n'a pas de logement. Ah, vous comprenez. C'est parce que le, le, le, le tribunal vous a donné raison que derrière, euh, on va, ça va pouvoir s'appliquer. Et c'est là la problématique. Gros coup de bol. La préfecture a validé. Et du coup, on a pu recourir à la force publique. On a pu découvrir le logement et du coup, je, te, je vais te partager quelques vidéos justement parce que du coup, je suis allé visiter le logement une fois que j'ai... Parce que c'est pareil aussi. Euh, du coup, ben, il faut changer la serrure, faire venir un serrurier. Euh, tout ça est coûteux, très coûteux. Hein. Euh, et je vais vous donner les chiffres, bien évidemment. Et du coup, j'ai pu récupérer mes clés auprès de l'huissier. J'ai pu y retourner. Donc l'appartement est dans un... Pas très bon état. La télévision a été dérobée. Euh, plein d'accessoires aussi, euh, donc d'équipements électroménagers, ont été dérobés. Euh, L'appartement est rendu dans un sale état. On a, on a de la déchetterie à faire. Je vous le dis très clairement, c'est moisi de partout. Enfin, c'est juste une catastrophe. Mais je, je m'en sors pas trop mal. Je trouve, Je me dis que ça aurait pu être pire. Je me dis que ça aurait pu être pire. Euh, parce que généralement, c'est pire. Pour faire simple. Donc. J'ai pu récupérer mon logement, donc là maintenant on va pouvoir le réhabiliter, le, bah, voilà tout jeter, tout remettre en meublé propre repartir sur location côte durée bien évidemment vous l'avez compris et euh, bah, redonner une voilà une euh, beaucoup de euh, comment dirais-je redonner une identité à ce logement et et, et refaire vivre des, des belles expériences à nos voyageurs en location côtee durée euh, donc moi je suis un peu amer parce que forcément je me semblais avoir fait euh, preuve de beaucoup de euh, d'attention par rapport à cette locataire beaucoup preuve de de, de, de, de, de compréhension de euh, jamais dans la, j'étais jamais en mode agressif, etc. Et au final, genre, voilà, aujourd'hui, je, je me suis clairement fait avoir. Euh, elle m'a joué un jeu euh, malsain, euh, puisque me tutoyait, etc. Enfin, c'était vraiment, voilà, euh, et au final, à la fin, c'était en mode "M vous voit". On voit bien que le "vous voit moi" revient dans ces moments-là. Et c'est surtout en mode provocation, etc. Enfin, c'était juste, euh, juste incroyable cette histoire et euh, très mauvaise foi, euh, très très mauvaise foi, bien évidemment. J'ai pu récupérer le logement. Alors ça m'a coûté en gros... Euh, donc j'ai 16 000 euros à peu près de loyer impayé. Euh, frais d'avocat, J'en ai peu, pas eu pour très cher, je trouve, euh, dans les 2200 200 euros. Et euh, j'ai eu à peu près 1600 600 euros de frais d'huissier parce que l'huissier s'est présenté, je crois, quatre ou cinq fois. Enfin euh, voilà, il y a eu le serrurier. Enfin en gros, c'est un dossier qui m'a coûté 21, 21, 22 000 euros à peu près. J'ai pu récupérer mon logement. Plus là, maintenant, il va falloir le, le remettre en état. Donc on va dire je, je faut compter à peu près... 2 000 euros je pense. Donc on va dire que c'est un dossier euh, à peu près 25 000 euros. Voilà pour faire ça. Euh, donc voilà en gros ce que ça m'a coûté. Alors les conclusions de tout ça et qu'est-ce que vous devez mettre en place bah, C'est vrai qu'à location auto durée, mine de rien, on a beau dire tout ce qu'on veut, euh, c'est quand même un excellent moyen de parer aux impayés parce que du coup vous n'êtes jamais confronté à cette problématique. Et même si un jour un locataire ne partait pas, bah, sachez que le bail qu qu'il y a, c'est un bail saisonnier. Et même si c'est un bail qui est fait par une location, par une, une plateforme type Airbnb, en fait, si vous voulez, on ne dépend pas de la même loi. Ce n'est pas un bail loi 289 qui protège le locataire. Pas du tout. On est sur un bail saisonnier de base. Donc, du coup, il n'y a pas les mêmes problématiques. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que la de durée, à mon sens, c'était vraiment un excellent moyen de combattre les éventuels impayés. Parce que, on n'a pas ces problématiques-là d'expulsion. Et là, ça peut être très rapide. Un locataire qui part pas, vous appelez la police. Et là, il y a, il, y a, il y a, si vous voulez, on n'est pas, euh, on n'est pas sur les mêmes lois, tout simplement. Donc, il n'y a pas de protection spécifique. Là, il faut être très vigilant également. C'est faire attention que le locataire n'a pas élu domicile. C'est-à-dire que fiscalement, il ne s'est pas enregistré chez vous ou qu'il commence à y avoir des factures à son nom qui arrivent dans votre logement. Parce que là, effectivement, on peut considérer que finalement, son bail n'était plus un bail saisonnier, mais un bail longue durée. Il peut être finalement transformé. Donc faire super attention. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Bien évidemment, je ne suis pas avocat non plus euh, ou juriste. Mais je suis là... Enfin je connais quand même bien euh, ce milieu-là quand même, mine de rien. Euh, donc après, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous faites de la location longue durée Donc moi, je vous le dis, j'arrête, c'est terminé, je ne vais plus jamais cette erreur-là. Alors, si un jour, je devais être retenté... Moi, je vous le dis, allez sur la garantie visale, puisque là, c'est une garantie du gouvernement euh, qui va couvrir quand même pas mal de choses. Alors, tout le monde n'y a pas accès, mais ce qui est plutôt bien, c'est que si vous savez que le locataire a cette possibilité de garantie visale, pour vous, c'est la sécurité pendant les trois premières années du bail, eh bien, de s'il y avait un défaut de paiement, que bah, ce n'est plus votre locataire, c'est l'État qui vient tout simplement vous payer le loyer. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, il y a des garanties. Enfin, il y a, comment dirais-je, des... Euh, Conditions pour, pour, pour les avoir pour le locataire, mais euh, euh, globalement euh, ça va couvrir quand même pas mal de cas. Euh, voilà, je vous, je vous invite à je vous mettrai le lien dans la partie description, vous pourrez regarder un petit peu ça plus en détail. C'est assez simple, mais en gros, dès que vous avez la garantie, vous pouvez ensuite contractualiser et faire votre bail avec votre locataire. Vous êtes assez relativement relax par rapport à ça. Autre chose, vous avez la garantie des loyers impayés, la GLI qu'on appelle. Alors là, c'est un petit peu différent. Et le truc, c'est que généralement, cette garantie loyer impayé, pour l'avoir et l'obtenir et en bénéficier, le locataire va devoir envoyer tout un tas de documents concernant sa situation. Donc j'ai envie de vous dire, vous déjà en tant que propriétaire, normalement vous faites déjà cette euh, vérification. Donc euh, si le dossier est déjà un petit peu border, euh, c'est mort. Euh, la garantie loyer impayé, vous ne l'aurez pas parce qu'ils vont faire la même vérification de vous. -à ils vont demander les trois derniers bulletins de salaire, ils vont demander euh, suffisamment d'ancienneté, etc., etc. Enfin Bref, tout... Tous les différents critères, enfin toutes les différentes euh, choses que vous devez absolument faire quand vous prenez un locataire, que vous devez vérifier. Ben, ça, ils vont le faire d'ailleurs de manière assez poussée. Et ce pas donné non plus puisqu'ils vont prendre entre 3 et 5 du loyer. Il euh, y a aussi un peu de carence entre 1 et 3 mois, c'est-à-dire que les premiers, deuxième et troisième mois, généralement, vous n'êtes pas payé. Ils prennent en charge que par la suite. Par contre, c'est vrai que vous avez la possibilité d'assistance juridique, euh, huissier, tout ça est pris en considération. Donc à mon sens, si vous vraiment un jour vous faites de la location euh, longue durée, vous devez absolument soit avoir la garantie visale, soit une garantie loyer impayée, parce qu'aujourd'hui, c'est juste pas possible. C'est pas parce que le locataire se présente très bien face à vous. Il peut de très bonne foi y avoir des difficultés, bien évidemment, mais il peut être aussi... Et, ou alors, il est de très bonne foi et basculer de, du côté mauvaise foi. Tout simplement parce qu'il se retrouve complètement piégé et complètement bourbé dans un bazar pas possible. Et euh, du coup, il peut très bien passer du côté mauvaise foi, malheureusement. Ou alors, il est dès le départ de mauvaise foi et il vous la fait en... En mode, je me fous de ta gueule, euh, je fais la personne qui est. Parce que j'ai eu aussi des personnes qui euh, m'ont supplié hein, de leur louer leur logement. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai eu ça et j'ai eu cette problématique-là. Heureusement, je m'en suis plutôt bien sorti. Mais j'ai eu aussi ce cas-là d'une maman qui avait quatre enfants. Euh, donc, heureusement, les APL tombaient directement sur mon compte. Mais la partie qu'elle devait reverser, elle me le reversait que rarement. Que rarement parce qu'il y a aussi cette possibilité-là de vous faire verser directement les APL. Mais les APL ne couvrent pas la totalité de loyer. Donc vérifiez que vous êtes investisseur immo, que les APL couvrent au moins toutes vos charges et au moins votre remboursement de crédit. Parce que du coup, les problématiques qu'il y a aujourd'hui sur le marché, c'est des gens qui ont fait des crédits immobiliers, qui dépendent et qui n'ont pas la possibilité personnellement d'assumer ce crédit-là. Et là, c'est dramatique, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de l'assumer personnellement. Et ils se retrouvent du jour au lendemain avec un crédit à rembourser, et il n'y a pas de loyer en face. Et là, l'histoire, elle est juste incroyable, elle est juste impossible, et ça, fait des... ça provoque des, des, des drames, cette histoire. Hein Alors moi, juste, et je pas précisé sur cette vidéo, sur cet appartement, j'étais pas en investissement, j'étais en sous-location. Donc, c'est-à-dire que je payais mon loyer, mais derrière, je n'avais pas le retour espéré. Heureusement pour moi... Ce risque était dilué, c'est pour ça que j'aime bien diluer le risque dans tout ce que vous faites, essayer de diluer même en investissement en bourse ou qu'on fait des différents investissements, diluer, diluer, diluer un maximum pour que du coup, eh bien, le, cette problématique qui m'est arrivée finalement a été diluée par rapport à l'ensemble de tous mes autres appartements. Vous comprenez, ça m'a pas mis le lendemain sur la paille où mon entreprise s'est pas retrouvée en grave difficulté parce que j'avais cette problématique-là. C'est sûr si c'était tous les appartements, bien évidemment, ça aurait été très compliqué. Mais on le sait aussi. Les statistiques ont été assez, alors reste à vérifier, mais en règle générale, ça représente 3 C'est-à-dire qu'il n'y a que 3 de l'ensemble des des parcs immobiliers qui ont des impayés. Donc, ce qui est relativement faible. Et c'est vrai que euh, mais bon, moi, mine de rien, c'est 100%. Euh, parce que le seul que je passe en location longue durée... Alors c'est vrai que je m'y suis mal pris aussi. J'ai fait des boulettes, bien évidemment. Euh, mais mine de rien, le seul que j'ai mis en location longue durée, c'est 100% d'échec. Donc c'est pour ça que ces statistiques-là restent à vérifier, surtout par les temps qui courent, euh, où c'est assez compliqué pour, euh, avec les inflations, etc., pour les, voilà, les locataires de, de pouvoir s'en sortir. Je pense qu'on va quand même avoir faire face à, à mon avis, une augmentation de loyers payés. Donc, pensez à bien vous couvrir, c'est super important. Ou partir sur une stratégie en loquace-côte durée. Voilà, les amis, on a terminé. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, bien évidemment. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux.